ma belle, oh mais t'as fait les boutiques aujourd'hui toi Oui, tu... Oh. tu aimes mais tu es belle, une fille quoi, une femme, la femme que j'aime. Et toi ta journée Oh de merde putain, la prof de robotique qui s'est toujours pas notée. Si ça se trouve à cause d'elle, je ferai mon examen. Et sans diplôme, comment tu veux que je devienne le plus grand des roboticiens Bon, vos va au parc Un incapable mais nous avons quand même réussi à attraper la voleuse mais j'en fous de la voleuse celle de bijala est important. le bijala par tous les dieux le bijala est maintenant perdu tu sais ce que cela signifie oui oui illustre commandante mais non tu ne sais rien le bijala comporte un pouvoir incommensurable rares sont ceux qui peuvent le contrôler si tes petits yeux de fouine croisaient ceux du détenteur de ce pouvoir, en un claquement de doigts, et t'arracheraient la vie. Retourne sur les lieux et trouve-moi le bijala. Ce sera fait, illustre commandante. 60 lunes, tu m'entends 60 lunes Il aura fallu à cet imbécile d'Akardos pour essayer d'activer ce foutu médaillon. Et ne me parle pas sur ce ton Tu sais quel jour on est. Ah bah oui <rire> C'est le jour où j'ai encore inventé un truc génial Regarde T'appuies sur ce bouton là hop Lumière <rire> Mais non ma belle, je déconne Aujourd'hui ça fait 5 ans qu'on est ensemble Oui, et je t'ai préparé une surprise, on a rendez-vous Ah non C'est à l'homme d'organiser ce genre de choses Mais... Euh... Non, pas de mais Je suis l'homme, alors je prépare pour notre anniversaire D'accord Bon, je passe te prendre après le boulot, d'accord À ce soir Je t'aime Ok L'arc mettra nos têtes sur des pics si elle n'arrive pas à ses fins. Un monde meilleur. Crio et Aga réunissent sous une même bannière. Grâce à ma machine. Il me faut le bijala. Il me le faut. Voilà le signal. Ils ont trouvé quelque chose. Oh regarde l'étrangère Elle est trop bonne Tu crois qu'elle a un 06 Un quoi Ah oh non je sais pas, c'est sorti tout seul. Mais tu sais en ce moment ça va pas très bien. Oui t'es bizarre, tu veux parler oui. Fascinant! Cette blancheur! D'où viens-tu? Ok, donc cette technologie. Qui êtes-vous? Où suis-je? Grâce! Grâce! Grâce! On me fait Rose? Oui! Rose? Rose? Rose, Rose, Rose, Rose, Rose c'est quoi ce délire oh